I know you can hear me open up the door? I only wanna play a little Début de la boucle anthropologique La thèse XK743 Pouvez-vous m'entendre? Y a-t-il quelqu'un? Il fait si sombre, si noir. Laissons se perdre dans le néant. Quelqu'un, s'il vous plaît, aidez-moi. Je suis perdu. Il n'y a rien. Les points lumineux semblent si proches et pourtant si éloignés. Je veux ressentir leur chaleur à nouveau. Je vous en conjure, sauvez-moi. Je n'y arriverai pas tout seul. Quelqu'un m'entend. Je me vide de plus en plus. J'ai besoin de vivre. Aidez-moi, je ne sais pas où je suis, il n'y a rien, mais toutes ces étoiles, entendez mon appel, venez me chercher, s'il vous plaît, venez à moi. Ils m'ont laissé ici, dans le vide, ils ont disparu d'un coup, ils disparaissent tous à chaque fois, ceci est un appel à l'aide, aidez-moi. Femme de la boucle. Vous voyez, le problème, c'est qu'une approche purement physique des rayons électromagnétiques reçus sur Terre de l'espace avait grandement limité la recherche. Et donc Eh bien, une approche plus linguistique et psychologique des rayons X, notamment. Où voulez-vous en venir Eh bien, pourquoi ne pas les voir comme des messages émis dans une langue qui nous échappe Il nous a suffi de mettre sur le coup les plus grands linguistes du monde et de claquer la recherche sur un modèle humain grâce à d'éminents psychologues. Donc ce message est la preuve de l'existence de la vie extraterrestre mmh, Pas vraiment. Que voulez-vous dire Ces rayons X que nous avons traduits sont produits par un astre lui-même, de la même façon que notre soleil émet de la lumière. Mais pourquoi personne n'avait pensé à les traduire hein avant bah, Ça n'avait pas semblé pertinent, j'imagine. De quel astre parlez-vous Bien, professeur, des trous noirs.